Le pont capillaire entre deux plaques. Entre les deux plaques de verre, la goutte d'eau forme un pont capillaire. Lorsque les deux plaques sont écartées l'une de l'autre, la surface entre l'eau et l'air augmente. Comme l'eau cherche à minimiser sa surface de contact avec l'air, elle exerce une force d'attraction entre les deux surfaces et les colle.